Aujourd'hui, c'est la deuxième conférence des donateurs d'Alif et tout le monde a répondu présent. Au vu du bilan d'Alif, tous ont répondu présent et j'en suis vraiment très heureuse comme représentante de la France puisque la France a été à l'origine d'Alif et nous avons cofondé Alif avec les Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, cette conférence est extrêmement importante et nous allons réunir les fonds pour les cinq années à venir. Et durant ces cinq années, nous allons continuer ce travail de réhabilitation et de protection du patrimoine dans le monde entier, pour toutes les identités, pour toutes les confessions, parce que ça nous semble important, parce que, Alif, en travaillant sur le patrimoine, le patrimoine peut réconcilier les peuples entre eux, mais surtout, avec eux-mêmes.